Ici, à côté de Kissac dans le gare donc chez Nicolas de Deparois qui a eu la gentillesse de nous accueillir sur son terrain un terrain assez complet il y a un peu de tout il y a donc une spéciale ici il y a une spéciale que vous ne saurez pas voir parce qu'elle est carrément dans les bois là bas il y a aussi des petites parties techniques des petites parties de sentier qui nous ont permis de vraiment bien tester ces motos à l'issue de ces deux jours là et euh, bah, on avait quand même la, la chance d'accueillir avec nous Marco Germain qui nous a fait euh, l'amitié euh, de prendre une journée de congé pour, pour nous rejoindre et euh, un grand spécialiste des 2,4 temps. Et on va débriefer avec lui, bah, qu'est-ce que tu as pensé de, de la production 2020 For the victory lap though. Oh, oh. aujourd'hui pour moi j'ai plus classifié les motos en deux catégories des motos vraiment typées pour moi sport un peu compétition ou dans ces catégories là je mettrais la yamaha la honda et la tm et après des motos plus typées, on va dire rando loisirs où je mettrais aujourd'hui la sherco la husky et la ktm et donc qu'est-ce qu'elles font de bien ces motos on va les prendre une par une par exemple commençons par la yam <musique> À la Yam, on va dire qu'on a une philosophie de moto japonaise, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a des châssis qui sont stables, on a un moteur qui est, qui est très puissant, qui est très convivial. Après voilà, ça reste, on va dire, une Yamaha, donc on a une moto avec une ergonomie qui est quand même un peu plus imposante. Ouais, donc, notamment euh, au niveau du réservoir. Ouais, tout bon. à fait. Après, là, malheureusement, la moto qu'on a essayé aussi, elle est plus très bruyante, elle n'était pas forcément très agréable. Ouais, Parce que c'est une moto <rire> qui nous a été fournie par Elite Moto avec un Akrapovic euh, à l'arrière et c'est vrai qu'elle faisait pas mal de bruit. <rire> Pour TM, on a une moto qui est très jolie, qui a un moteur qui est quand même exceptionnel parce que je pense que c'est l'un des moteurs les plus puissants aujourd'hui de, de ces motos. Par contre, qui n'est pas facile à exploiter, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Mmh. Euh, un châssis qui est non plus, qui est aussi exigeant, qui est mmh. assez rigide. Ouais. Mais ça reste une très bonne moto, mais ce n'est pas une moto pour moi, pour Monsieur Tout-le-Monde. Mmh, c'est une moto qui n'est pas forcément aussi maniable que, que certaines. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Tout à fait, bah on peut comparer déjà par rapport à la Honda. Okay. Honda qui ouais. a vraiment aujourd'hui pour moi un châssis qui est quand même exceptionnel euh, tout tombe mm. sur la main, une ergonomie qui est vraiment facile mm. euh, cette moto je dirais qu'elle est parfaitement parfaite, mm. il lui manque juste un petit truc c'est du bas, bas régime, ouais. c'est vrai que c'est vraiment la philosophie des honda où on a toujours eu des motos avec un, un bas régime relativement un peu qui manque un peu de pêche yeah. donc il faut savoir vraiment l'utiliser sur les bonnes plages de régime après ça reste une très bonne moto avec des bons freins, des bonnes suspensions, une bonne ergonomie. Euh, la charco je crois qu'elle t'avait bien plu aussi La Cherpro je trouve qu'aujourd'hui c'est le bon compromis, c'est-à-dire que c'est une moto qui a un moteur qui est d'une facilité quand même déconcertante, c'est vraiment très facile, très bonne motricité, une ergonomie qui est assez sympathique aussi. Euh, la fourche, ça reste précis, c'est du Kayaba devant. Je trouve que pour moi, c'est pratiquement la moto la plus complète. Tu reproche un, une petite chose, c'est qu'elle a un arrière qui est relativement rigide et qui manque un peu de confort pour, on va dire, en règle générale. Mmh. Ouais, tu parles de, donc de l'amortisseur qui, effectivement, s'enfonce pas autant que, que certaines. Et puis, bah, on a donc nos, nos deux autrichiennes, entre guillemets. La KT, pour moi, ça reste une KT, ça reste une moto qui est, qui est très agréable, qui est très facile à utiliser, qui conviendra, on va dire, aux plus de, plus de personnes. Mmh. On n'est pas, pas déconcerté quand on monte dessus. C'est Tout est facile, tout vient, les commodes, le moteur. Après, c'est pas une moto qui a beaucoup de puissance non plus, mais voilà. C'est une puissance qui est par contre très exploitable, c'est l'avantage. Qui est très facile, c'est une moto qui est très facile. La Husky, euh, voilà, c'est la version un peu plus racing de la KT, avec euh, des biellettes, mmh. donc on sent un peu plus de rigidité euh, et de précision au niveau des suspensions. Mmh. Euh, après, le moteur, euh, je n'ai pas trouvé de grosses différences par rapport à la KT. La seule chose, euh, j'ai trouvé les freins un peu moins plaisants à rouler que, que sur la KTM. Bon, on, on va t'offrir celle que tu veux. Là. Laquelle tu prends là. Bah, ça dépend l'utilisation, c'est toujours pareil. Après, euh, c'est ce que je vous ai dit si c'est pour faire du sport, c'est sûr que bah, je serais plus attiré par, par une moto japonaise, qu'il soit une Honda ou une Yamaha. Mm -hmm. Et euh, si je devais faire aujourd'hui de la moto de tous les jours, je serais plus attiré aujourd'hui euh, par une Sherco ou une Husky. Donc, retrouvez l'essai complet sur le papier ça sera dans le numéro 107 d'Enduro Magazine qui va sortir bientôt. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir